On va commencer la keynote de fermeture. Euh, bah, L'édition 2022 du forum PHP se termine. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent moment dans ce nouveau lieu d'accueil, que vous avez tous pu en profiter au maximum du programme qu'on vous, bah, qu vous a concocté durant ces deux jours. On va commencer les remerciements. On ne peut pas faire un discours de fermeture sans remercier tous nos sponsors euh, qui nous ont énormément accompagnés cette année. Donc on va commencer par remercier notre sponsor Patine Carafun. Également tous nos sponsors or, donc les TILL, YesWeA, Klaxoon, Smiley Bedrog so Bedrock et YouSign. <applaudissements> nos sponsors argent, Jolicode, Monsieur Biz, Globalist, Twilio, Highway, Theodo, Deezer, Sinolia. Également sponsor argent euh, WebSon, Sage Studio, CSM Benchmark, Camping, Convedio et Plateforme SH. Et enfin, euh, nos sponsors bronze, Vesperia, Web Develop Me, Prestaconcept, Vanoa, EMagma, WebID et Akawaka. Un grand merci à eux. Le forum, bah, c'est des conférences, euh, ce serait, enfin, vous n'aurez pas passé deux jours sans toutes les conférencières et conférenciers qui vous ont partagé leurs connaissances, leurs passions, toutes leurs expériences, donc un énorme merci à eux, vous pouvez les applaudir chaleureusement. Et en plus de les applaudir, faites-leur des retours. C'est énormément important pour eux de savoir comment vous avez apprécié leur sujet, ou peut-être même moins apprécié, mais faites-leur des retours, donnez-leur des... ce que vous avez aimé, moins aimé. Voilà, c'est important pour eux, ça permet de s'améliorer, de recommencer, de continuer, donc faites ces retours. Vous avez le lien, les QR codes, voilà. Enfin, bah vous pouvez aussi vous applaudir parce que c'est mérité. Merci à vous toutes et à vous tous de vous avoir fait confiance, on n'a jamais été aussi nombreux à un forum PHP, ça nous fait énormément plaisir, euh, en plus du lieu, bah voilà, on était 770, ça euh, jamais arrivé de, dans la vie de la FUP, donc merci à vous de bah, d'être là, tout simplement. Je vous donne encore des petites tâches à faire. Hein. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez le baromètre des salaires. C'est la dixième édition cette année. L'objectif, bah, c'est de constituer le plus gros panel possible de connaissances autour de la vie salariale des développeurs et développeuses en PHP. Donc, voilà, vous avez le lien, httpsbaromètre.fub.org. Remplissez-le, mettez vos infos, on fera le, le résultat euh, dans les mois qui viennent, enfin, semaines et mois qui viennent. C'est hyper important pour nous et pour vous aussi de savoir comment euh, vous vous positionnez d'un point de vue salarial par rapport au, à la France, à votre région, etc. Maintenant, nouvelle annonce, l'AFUBD 2023. Euh, bah, comme euh, maintenant 5 ans, on va refaire un AFUBD. Euh, la FUPD, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'événement local de la FUP on, qui est porté par les antennes. Euh, L'objectif, bah, c'est d'arriver, on va essayer de reconstruire, de recontinuer à attraper du monde localement donc dans différentes villes. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes si vous voulez en savoir plus euh, sur cet événement, participer ou donner un coup de main à l'organisation. En 2022, on n'avait qu'une seule ville, on avait Lille, et cette année, on va retrouver une édition qui sera multi antenne Donc, le 12 mai 2023, un vendredi, vous pourrez aller aux AFUBD de Lille et Lyon qui, nous ont, qui ont été sélectionnés pour cette année. Donc vous pouvez les applaudir et les encourager. Qui dit AFUBD dit CFP. On termine un cycle de conférences pour en démarrer un nouveau. Donc vous avez jusqu'au 14 novembre. Pour proposer des sujets, je pense que vous avez tous été inspirés par les sujets que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à soumettre, que ce soit en solo ou en duo sur des sujets courts de 20 à 40 minutes. On a des problèmes d'accompagnement pour, euh, pour les speakers si vous souhaitez, si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, faites passer le mot à vous, enfin à vous, vous l'avez, mais surtout à vous, à vos collègues. Voilà, Partagez ça, vous avez jusqu'au 14 novembre pour nous proposer plein de sujets et donner un maximum de travail aux équipes locales pour qu'elles sélectionnent et qu'elles aient l'embarras du choix. Ensuite, bah, j'ai demandé à toute l'équipe de bénévoles de me rejoindre sur scène parce que ce forum, ça se ferait pas sans euh, les 16 personnes qui sont là. Donc un grand merci à eux. En plus de l'équipe de Bénéval, aussi un énorme merci à Amélie qui gère, la, la, fin, qui gère ce dossier depuis un an et demi. Donc euh, ouais, vous pouvez la réapplaudir aussi. C'est mérité, largement. Et puis bah, c'est fini. Hein. À l'année prochaine.